Bon et bah ben salut tout le monde c'est Max, alors aujourd'hui on se retrouve hein, ce soir pour un premier test d'éclairage, comme vous voyez un nouvel éclairage J'espère que ça passera mieux pour les vidéos et le son également euh, progressivement Donc on se retrouve ce soir pour un, un unboxing disons, il y a un abonné donc on va mettre ça ici qui m'a demandé euh, que ce serait cool d'avoir un unboxing sur des articles de survie du côté d'Aliexpress. Mais je me suis dit qu'on pourrait faire ça pour la bouffe et que ce serait aussi cool. Donc, on a deux cartons de bouffe et un autre article plutôt euh, survie. Disons que c'est quelque chose qui aurait pu être trouvé sur AliExpress ou autre. Mais... Euh, j'ai pas trouvé. <rire> Et vu la technicité de la chose, je me suis dit que ce serait plus intéressant de prendre ça. Donc, ça vient de la marque La Petite Caverne. Il hein. n'y a pas du tout de place en produit. Hein. Je place juste ça comme ça. Et c'est quelque chose qu'on peut voir de temps en temps dans les manifs, par exemple. Vous voyez, c'est ceci. Alors, c'est les bâtons lumineux. Euh, enfin, les bâtons lumineux. Le, le grand frère des bâtons lumineux disons j'ai pas de, de nom exact pour ça mais vous savez c'est les bâtons lumineux qu'on trouve dans les euh, dans les manifestations et c'est quelque chose que je voudrais tester sur la chaîne aussi parce que je me demande si euh, ça peut être cool d'avoir ça donc voilà, ah l'éclairage il est trop fort Ah, à moins que si je suis plus proche non, on va changer ça prochain coup donc euh, voilà, torche à main euh... Je pense que c'est quand on enlève, ou je sais pas s'il y a une, une réaction, un truc à tourner. Donc il y a le mode d'emploi dessus. On testera ça à l'occasion, euh, je sais pas moi, peut-être euh, sur une randonnée ou euh, quelque chose comme ça. Donc euh, ah, ça pèse son poids. Hein. Donc euh, voilà, par rapport à la main, ça fait une main et demie. Donc euh, c'est plutôt cool. On va la faire un peu à la p avec le couteau de survie. Bon là, c'est plutôt un couteau. Euh, oui, couteau de survie également. Donc, on va vraiment commencer dans la bouffe. Alors, on a ce colis, donc qui est plutôt cool. Alors, ça, c'est quelque chose que je voulais tester depuis longtemps. C'est quelque chose que vous avez peut-être, euh, je ne vais pas dire l'habitude de voir, mais que vous avez peut-être, certains, déjà vu sur des chaînes, euh, oui, comme P1 euh, ou d'autres. Et c'est tout simplement... Tout simplement, c'est enfin, un mot un peu simple, mais... Alors, je vais vous la montrer. Oh yes, elle est là. C'est ceci la ration de combat individuel armée française, qui a l'air bien fameuse. Alors, ration de combat individuel euh, réchauffable, donc jusqu'au 29 juin 2023, c'est le menu 13. Donc, ça a l'air plutôt cool. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, la, la, les rations, normalement, c'est marqué euh, que c'est pas euh, possible de les vendre et tout. Vous voyez, c'est des trucs. Ah, c'est moche. voilà. Le truc de l'armée. Euh, cette ration-là, elle a été achetée sur TAM Surplus. Donc, c'est un site de, de vente de surplus militaire, ce genre de choses. Il y a plein de choses. Il y a même des réductions exactement... Il y a des réductions euh, en plus pour les militaires. Euh, donc, bah, n'hésitez pas à aller sur ce site. Je vous mettrai évidemment tout en description. Comme ça, il y aura toutes les infos à l'intérieur. Ce sera cool. Et puis, du coup, bah, ça, on testera ça. Alors, soit sur une vidéo... Euh, un peu comme ça avec un éclairage ou autre ou alors ce qui pourrait être cool plutôt ce serait de faire un bivouac ou une randonnée un truc comme ça de partir avec uniquement ça dans le sac et puis bah et puis bah de de voilà de se démerder avec ça donc, euh, donc ça pourrait plutôt être cool et là on a le plus gros on a le colis le colis fameux bon allez on va attaquer l'ouverture du colis alors c'est un colis qui regroupe énormément de choses que j'avais besoin pour euh, mon sac d'évacuation, pour le verrouiller, parce que on va également parler du sac d'évacuation, hein. mais euh, vous verrez ça plus tard, il y a une vidéo de transition qui sortira sur la chaîne, donc vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations au fur et à mesure. Donc moi là, c'est les colis, j'en parle de temps en temps, mais c'est de, de la marque Lyophilise, et il y a énormément de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pu tester sur la chaîne euh, et même des choses que j'ai pas montré sur la chaîne mais, mais voilà donc regardez-moi tout ça, tout ce qu'il y a là c'est fameux tout ça alors, je vais également remercier Aurore qui nous a préparé la commande, donc c'est bien cool merci Aurore alors donc là on a le compte rendu de tout ce qu'il y a dedans et il y a beaucoup de choses Putain c'est trop fou. Regardez-moi comment c'est bien rangé, je crois que même à Picard ils font pas aussi bien quoi. Donc du coup dans ce colis il y a beaucoup de choses, on a de la nourriture d'urgence, des rations, euh, des conserves euh, un peu genre repas euh, stérilisés, et on a également des insectes. Alors les insectes moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup euh, personnellement et aussi parce que c'est des problématiques que j'ai un petit peu envie d'aborder sur ma chaîne. Donc là, par exemple, c'est des insectes de la marque Jiminy's qui ont été pris. Euh, là, des, des vers de Morio. Donc c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup. J'ai déjà pu tester des insectes, donc la marque Jiminy's. Et en premier, j'avais testé à l'origine, mais ça, ça remonte à plusieurs années en arrière. De la marque Micronutris également. Donc on a des... Là, j'en ai pris euh, une boîte de chaque, entre guillemets. Donc là, on a le monitor Aïe et de Provence. Ou un Aïe et on a également des grillons au piment de Cayenne qui ont, j'arrive pas à les voir, hein, vous les verrez sûrement mieux que moi, voilà, et on a également, alors ça c'est la petite touche fun hein, sur la chaîne, donc on testera ça à l'écart, tranquille, c'est des criquets au cacao, hein, à la limite, donc euh, franchement euh, j'ai vu ça, je me suis dit putain, eh, franchement ça peut être cool, donc voilà, des petits criquets au cacao, ça peut bien être cool, alors, on a également deux packs de gâteaux track and hit, donc ça c'est des gâteaux qui sont vraiment top, je vous les conseille vraiment, euh, c'est un peu l'équivalent de TUC en mode randonnée qui se conserve 4 ans, ils sont super bons, de ce que je m'en souviens il y a 12 gâteaux par euh, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 10 ou 12 gâteaux par pack, ils sont vraiment super bien, donc pour un sac d'évacuation je vous le conseille fortement. Alors, ici, on a du papier bulle qui conserve... Ah oui Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vu euh, sur leur site, en promo, je crois. Mais même s'il n'était pas en promo, c'était quelque chose qui m'intéressait quand même. Alors, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, donc euh, voilà, mais ça a l'air vraiment cool. C'est un chocolat auto-chauffant. Enfin, un chocolat chaud auto-chauffant. Donc, c'est quelque chose euh, de la marque, de la marque, de la marque, ben, je ne sais pas. Il n'y a pas l'air d'avoir de marque, produit en Espagne. Bon, ah, the 44 Degree Company. Ok. Euh, donc en gros, c'est un chocolat, euh, voilà, autochauffant auto chauffant, donc lyophilisé, je pense. Ah non, il y a de la flotte ou du lait dedans. Bon bah, je sais pas trop. Mais voyez, on a, on a un mode conserve là et là aussi. Je sais pas du tout comment ça se passe. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Euh, donc je te storie ça à l'occasion d'une bah randonnée ou d'un trek, ou en plus avec la ration d'urgence, euh, la ration militaire, excusez-moi, je bug un peu. Donc peut-être de tester ça. Euh, je sais pas encore trop, mais ça c'est vraiment un petit truc. Je me suis dit, putain, euh, franchement, pour le prix, ça peut être grave cool d'avoir ça. Donc voilà. Alors, je me suis également pris deux packs d'eau, euh, Sivan Ocean, d'eau qui se conserve 5 ans. Pourquoi alors déjà, pour essayer d'en caler un deuxième pack dans mon sac d'évacuation, histoire d'avoir un litre d'eau d'urgence, que si jamais, dans le pire des cas, où j'oublie de remplir les gourdes, où euh, l'eau est passée, enfin c'est un peu dégueu, c'est un peu bof, au pire des cas, j'ai au moins un litre de flotte, hein, c'est très bas par rapport à une consommation d'un un homme, entre guillemets, euh, d'un homme sur une journée, quoi. Mais euh, ça pourrait être un bon apport euh, d'eau, donc... La première pour ça, et la deuxième pour l'avoir donc dans mon stock de bouffe perso concernant un petit peu la résilience, les reapers, les survivalistes, un petit peu dans ce sens-là, dans toute cette mouvance-là de choses qui m'intéressent. Et je me suis dit que si jamais il y a des coupures d'eau ou autre, ça peut être aussi bien d'avoir un pack de flotte en stock, même si c'est un demi-litre, c'est pas énorme. Mais sinon, au cas où si jamais je refais une randonnée ou autre et que bah... Voilà, je sais pas trop s'il y aura des sources ou autres puisque je ne connais pas le coin. bah Au cas où, j'ai toujours un pack là, en rabe. Donc, c'est toujours cool à ce niveau-là. Alors, également, donc ça, on va aller voir juste après. Alors là, on veut, je vais vous parler de tout ce qui concerne les, les replats euh, euh, lyophilisés. Donc là, c'est les musli aux fruits de la marque Voyager. Donc ça, je les ai testés. Donc, il y en a, je m'en suis pris deux aux fruits. Parce que bon, les fruits, il n'y en a pas des masses mais euh, ceux que j'ai pris euh, les autres si j'avais les choper au chocolat là euh, ils sont carrément meilleurs et il y a carrément bah, plus de chocolat par rapport aux fruits qui sont là donc c'est histoire déjà d'en avoir euh, bah, de, de remplacer ceux que j'ai bouffé de mon sac d'évacuation euh, et puis au cas où pour refaire de la randonnée derrière donc j'en ai 5 euh, ils coûtaient je crois à peu près 2 euros l'unité un truc comme ça donc euh, c'est plutôt cool et en termes de au final d'un apport journalier, je les bouffé le matin, et ça m'a calé sur le reste de la matinée, donc euh, avec un peu de flotte en plus, euh, je trouve que c'est le bon plan, la bonne transition. Alors, on a également ça, alors ça c'est quelque chose que aussi j'ai vu il y a longtemps, et euh, ça me faisait envie depuis très longtemps. Alors, oui, ce sont des conserves, mais des conserves de la marque... Dozen Bistro et euh, c'est quelque chose que vous avez peut-être vu à l'occasion sur certains sites si vous faites de la randonnée ou vous vous intéressez un petit peu au sac d'évacuation genre de choses euh, donc là celui là c'est pancakes au, au nougat et chocolat quelque chose comme ça donc c'est un truc qui se conserve voilà, jusqu'en 2031 donc pendant 10 ans voilà on va la mettre là et on a également ceci, alors ceci c'est une autre, putain alors désolé pour la lumière, euh, c'est la première vidéo comme ça. Mais en gros c'est du bris, du bris qui se conserve 10 ans, donc un fromage qui se conserve 10 ans. Euh, J'ai pour but de le garder pendant quelques années, idéalement, je sais pas, peut-être 2-3 ans, et tant que ça fasse plus de vidéos sur la chaîne. J'ai également un pain qui se conserve le, la même durée de temps, et en fait je voulais faire une vidéo pour vraiment tester ces deux choses, donc le pain et le fromage qui se conserve plus de 10 ans. Voir le goût que ça a, si ça vaut le coup d'avoir ce genre de choses. Parce que les conserves à l'unité euh, coûtent à peu près genre 5 balles, donc c'est un petit peu... Tu sens un petit peu la douille, mais ça c'est des, des produits qui ont été rajoutés sur le site de Myophilies il n'y a pas longtemps. Et justement c'était quelque chose que je voulais m'acheter depuis longtemps, donc ça c'est grave cool. Alors, on a également donc, tout ce qui est toujours en lien avec les insectes. Donc c'est 3 barres d'énergie euh, diminis euh, aux insectes, donc avec de la poudre de criquet... Euh, ou de grillon, non, de la poudre de criquet, c'est ça, donc on en a un banane, un, un, un la pomme et un autre au fige. on vous voyez c'est grave cool, et euh, j'ai vu ça, je me suis dit franchement, euh, en fait moi la nourriture au niveau des insectes c'est quelque chose qui m'intéresse qui beaucoup, et je suis pas mal sensibilisé à ça, et c'est euh, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais j'en parlerai plus tard, et, euh, et voilà à ce niveau là je me suis dit que ça pouvait être cool de tester ça en alimentation, et au cas où rajouter ça, dans le sac des vagues ou pour de la rando ou des trucs comme ça alors également je me suis pris les euh, gâteaux enfin les gâteaux les gâteaux rations je sais pas exactement comment on peut appeler ça mais c'est un petit peu ces gâteaux là qu'on avait peut-être pu tester dans une vidéo je sais plus je sais plus du tout euh, mais en tout cas j'en ai parlé donc c'est des, des gâteaux de la marque Convar, qui sont vraiment bien hein. c'est des gâteaux qui se conservent 40 ans et par rapport Oration euh, NRG5, il se conserve donc à peu près autant de temps. Ouais c'est ça, ils se conservent 20 ans. Mais ces gâteaux-là ont carrément plus de goût. Et franchement, entre les deux, euh, je vous conseille d'acheter les, les gâteaux comme ça. Donc je m'en suis pris 3 de chaque. C'est histoire d'en fait, rajouter déjà euh, un de chaque dans le sac d'évacuation. Donc j'en ai en plus trois chocolat et 3 euh, au beurre de cacahuète, enfin au cacahuète je crois. En fait, c'est histoire d'en avoir un de chaque dans le sac d'évacuation, d'en plus d'en garder donc deux de chaque dans la réserve de bouffe, euh, ce qui fait que au cas où je peux taper dedans, si jamais bon, ce serait vraiment le cas extrême, euh, mais sinon j'en ai toujours un de chaque en plus pour au cas où faire de la randonnée ou autre et partir avec un pack comme ça et et c'est compact mais mortel hein. c'est encore plus compact que l'énergie 5 est en bouffe 1 décalé pour l'après euh, en tout cas après, la dernière fois que j'ai testé ça j'étais calé pour l'après donc à ce niveau là on rajoute ça on a également les rations simon océan alors là c'est pareil euh, parce qu'en fait euh, vous avez vu donc la vidéo concernant le test de la meilleure ration d'urgence entre guillemets donc entre la énergie 5 qui est ici et la Cive océan que vous voyez juste là euh, euh, du coup ce qu'on est ressorti pour moi c'était que la océan était bien meilleure donc celle là je vais la passer mais vous verrez ça dans d'autres vidéos euh, et du coup la Cive océan était carrément meilleure du coup je m'en suis pris plusieurs, hein. j'en ai 4 avec ouais, la petite dernière qui est là j'en ai 4 donc en fait c'est sûr d'en avoir 2 dans le sac d'évacuation parce que du coup bah, j'en ai plus dans mon sac d'évac donc c'est chiant donc 2 dans le sac d'évac comme ça euh, bah, de toute façon je vous en reparlerai puis bon c'est niveau niveau nourriture ça, ça fait un kilo de bouffe en plus donc c'est cool et les deux autres du coup seront là également comme les, les packs convar là juste là vu précédemment pour de la randonnée ou alors en cas d'extrême urgence donc voilà ensuite à ce niveau là je me suis pris un petit pack de travel lunch cookie que vous avez pu voir dans cette vidéo là euh, donc voilà, ça c'était histoire de refermer le sac d'évacuation avec le pack complet des petits cookies parce que quand même ils étaient bons, hein, donc euh, franchement euh, franchement ça manquait un peu Et là on va tester, alors ça c'est d'autres choses, alors ça c'était vraiment pour le fun, hein, vraiment là ce qui vient euh, J'ai déjà testé les, les bœufs séchés, les, les choses un petit peu dans ce style là, vous voyez Mais en général c'est des sachets qui coûtent quand même pas mal cher vous pouvez des fois en trouver en grande surface mais genre je sais pas 6 ou 7 euros les 50 grammes genre tu t'hallucines complètement donc là ils étaient quand même un petit peu moins chers mais euh, voilà c'est de la marque snacktime.bees donc beef jerky's, voilà et je me suis toujours demandé s'il y avait la même chose pour le, les, les, les poissons euh, enfin pour les poissons fumés séchés et il y a également ça et j'ai jamais vu de vidéo de personnes qui présentent du, du saumon euh, du saumon fumé Enfin, du, du saumon euh, déshydraté, fumé, je sais pas exactement comment on peut appeler ça, mais euh, voilà. Donc, euh, donc, on testera ça à en ça. Fait, ça peut grave être cool à ce niveau-là. Et après, là, on arrive dans les derniers euh, repas euh, stérilisés, euh, lyophilisés. Excusez-moi, putain, des fois. Dans les derniers repas lyophilisés, du coup, c'est assez simple, mais là, c'est histoire d'avoir des desserts euh, plutôt en lien avec le sac d'évacuation. Parce que en fait, euh, si on résume un petit peu sur ce qui se fait en petit déjeuner et dessert, et bien en fait, principalement, c'est euh, des, des muesli au chocolat, aux fruits, multifruits, des trucs comme ça, et il y a peu de choses. Et du coup, je me suis dit, bah, quitte à avoir un bon dessert et autant kiffer euh, la situation, ben, je me suis pris des compotes. Alors ça là, je ne l'ai pas encore testé, c'est la compote euh, Poire Canel, de la marque Voyager. Mais j'avais déjà pu tester... Au tout début, les compotes voilà, Voyager, comme ça, c'est les deux mêmes, là. Et celles-là, elles sont vraiment très bien. Euh, Compote de pommes, toutes simple. Franchement, celles-là, je vous les conseille les yeux fermés. Vous rajoutez de la flotte et vous avez un truc excellent, mais vraiment excellent. Donc, euh, voilà. C'est vraiment le, le meilleur pour moi, les, les compotes de pommes. C'est pour ça que j'en je suis pris les deux, là. Et pour terminer, donc là, c'était histoire de soit faire quelque chose de complémentaire avec euh, le sac d'évacuation. En fait, euh, c'est des choses que je ne savais pas exactement le goût que ça avait. Et également la taille des pochettes, donc là, c'est un peu emmerdant. Euh, mais en gros, euh, je me suis dit que j'allais tester ça. et Au niveau de la masse, il euh, y a déjà plus à bouffer. Je ne sais pas combien il y a de là-dedans, mais... Bon, bref. Donc, on a une expédition breakfast, vous voyez là, donc de la marque Adventure Food. On a en plus des œufs brouillés aux oignons de la marque euh, Trek and Heat enfin Trave Lunch Trek and Heat donc voilà et, euh, et, et ça aussi c'est quelque chose qui m'intéresse qui parce que les oeufs euh, lyophilisés, je sais pas du tout comment ça se passe, je sais que on peut en acheter en boîte, des trucs qui durent 20-30 ans et tout, mais euh, mais dans le goût j'en ai jamais testé, donc euh, à voir et puis un petit sachet de Muesliofruit parce qu'ils étaient quand même en promo et euh, que sur de la randonnée ça peut être utile donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses, j'en ai tous les côtés. <rire> donc, euh, donc voilà à ce niveau là, Donc on, on rajoutera tout ça un petit peu dans, dans le sac d'évacuation au fur et à mesure. Donc concernant le sac d'évacuation qui est juste là, que vous avez vu juste avant, enfin, tout à l'heure plutôt. Du coup concernant le sac d'évacuation, alors donc il y a la première version, donc vous avez la vidéo juste là. Euh, mais je l'ai fait évoluer donc vous aurez une vidéo de transition sur le sac d'évacuation donc entre la version euh, 1 on va dire que je vous ai présenté moi personnellement c'est une vidéo qui a pratiquement qui a plus de 200 vues donc c'est quand même grave cool donc merci à tous ceux et celles qui ont vu les vidéos c'est grave cool n'hésitez hein, bah, pas à à vous manifester si vous voyez cette vidéo là euh, et également euh... donc voilà une transition sur le nouveau sac d'évacuation ce que je me suis acheté il n'y a pas le contenu, je ferai une autre vidéo sur ça parce que sinon la vidéo dure 40 minutes et ça va être aussi relou que la vidéo de présentation euh, du sac d'évacuation 2 sur 2 hein, avec aucun montage euh, le son dégueulasse donc euh, on va faire un petit peu des je vais pas dire des reproches, mais des remarques par rapport à ça, et je sais que la vidéo a été un petit peu faite à la zone, donc, euh, voilà, j'évite de faire des trucs un petit peu trop vite, et euh, du coup, bah voilà, donc vous aurez plusieurs vidéos à ce niveau-là, donc euh, là, normalement, les vidéos qui viendront après, donc la transition du sac d'évacuation Et normalement une autre, je crois, mais je ne sais plus sur ce que c'est. Non, je crois qu'il n'y a plus qu'une la... qu qu vidéo en attente. Ah si, il y en a une sur les... un feu d'artifice que j'ai fait le 31 décembre 2020. Et également une autre sur la filtration d'eau, mais je ne sais pas encore si je la sortirai parce que le... la vidéo actuellement est assez pourrie. Donc, euh... en attente. Et puis vous aurez également des vidéos sur les tests de... Voilà, des, des insectes, des... Euh déplacérilisé, lyophilisés, enfin il y aura un petit peu de tout évidemment à ce niveau là. Voilà, donc c'est grave cool, hein. il, y a plein, il y a de tout, il y aura plein de vidéos à venir, donc c'est donc cool. En tout cas je voulais remercier toutes les personnes qui s'étaient abonnées jusqu'à bah, hier, là à peu près. Donc on est 40, 41 à peu près, donc c'est cool, on a passé la barre des 40 abonnés, ça stagnait à 36, 37, là ça bougeait pas trop. Merci aux dernières personnes qui se sont abonnées. Donc. Vous pouvez vous mettre en petit commentaire, hein, si ça vous fait kiffer. Donc voilà, la petite ration qui est là également. Euh, on a les deux plats, donc les gâteaux, enfin les, les fromages, les trucs qui se conservent longtemps ici. Donc voilà pour tout ça. Euh, donc ça... On testera ça à l'occasion aussi. Alors, est-ce que vous le voyez mieux là ou pas Non, ça sature un peu. Putain, désolé. Mais je crois que c'est la qualité de l'appareil qui est dégueulasse. Mais il euh, y aura bientôt du changement à ce niveau-là. D'autres montages de vidéos qui seront normalement beaucoup plus cool. Euh, donc, voilà à ce niveau-là. Et je ferai une autre vidéo aussi pour un petit peu euh, l'avenir de la chaîne. Disons que, Dans quel sens la chaîne partira sur cette euh, année 2021 mais il y aura un résumé avec tout ce qui a été présenté dans cette vidéo-là sur la bouffe. Voilà, la bouffe survie et compagnie. Euh, et puis voilà, avec toutes les choses qui me font kiffer, euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui me donnent envie. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo aura plu. Bah, merci si jamais vous êtes encore là à ce moment-là, à la fin de cette vidéo. C'est cool, franchement c'est grave cool, merci. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager ces vidéos si vous avez des potes qui sont intéressés par euh, la rando, le survivalisme, les prix peurs, euh, ou qui se posent des questions un petit peu sur, euh, voilà, sur plein de choses. Donc, n'hésitez pas à faire tourner les vidéos. Et merci de vous être abonné, c'est grave cool. Bah, sur ce, bah, bonne soirée. Et puis, bah, à de prochaines vidéos qui seront meilleures que les deux précédentes.